Chers traders et investisseurs, vendredi 23 août, bonjour. Les marchés ce matin restent très optimistes dans l'attente de l'intervention de Jérôme Powell lors du symposium de Jackson Hill Jackson Hole, pardon, qui devrait avoir lieu à 16h cet après-midi heure de Paris. En effet, les marchés gagnent près de 0,5% en milieu de matinée et jusqu'à cet horaire, toute la journée devrait refléter un marché d'attente et nous verrons ou pas si euh, l'intervention suscite des mouvements dans un sens ou dans l'autre sur les marchés européens qui, je le répète, ont plutôt une, un, un comportement optimiste pour le moment. Et peut-être que les choses bougeront surtout à partir de lundi prochain. Donc les marchés ce matin ont ouvert en croissance, ont consolidé et puis sont remontés. Donc c'est vraiment un marché d'attente. Ils sont proches de leur plus haut et proches des résistances, tout en ayant un petit peu consolidé en fin de matinée. Dans ce contexte, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux ce matin, accompagné de deux médailles. Nous vous souhaitons d'excellentes aides, une bonne journée, un bon week-end et à lundi.